L'inspection générale doit travailler sur un ensemble de dossiers qui impliquaient plusieurs policiers dans le trafic de à attention et de concert avec le CPJ, de plusieurs et et enquête à avancer administratif au niveau de l'inspection générale. Et concernant le dossier président Joseph Moïse, et, qui était assassiné malheureusement dans l'année du 6 au 7 juillet 2021 à la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 Est-ce que nous avons sur un ensemble de dossiers qui impliquaient plusieurs policiers dans le trafic d'armes à du cher, et de concert avec le de plusieurs Kenyans et en quelque sorte avancés au niveau de l'inspection générale. Et concernant le dossier et, président Joseph Moïse et, qui était assassiné malheureusement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à la Rapport-enquête, là, au niveau de l'inspection générale. Fini, la du ministère de la justice pour suivi administratif. En total, nous gagnions 82 policiers qui écroués aux ordres de la justice dans le centre de détention. Parmi nous, gagnions du 7 qui en a. L'inspection générale un l'ensemble de nos pour que nous capables de faire des voir en donnant et au fur et à mesure, il y a le pouvoir de passer de l'unité de commandement pour que vous révoquiez en institution. Et Gengien, et Jung, Jean-Pierre, et le policier, c'est une émotion, et ce qui impliqué dans l'assassinat, Fernand et Temogène, le 2 janvier 2022, sous la confrère, côté que vous êtes déjà de consacre la l'architecture. Gengien, Claude, Jean-Jung, pour une pointe importante ici, qui sait, comme le Canada, qui, c'est policier d'un cinquième qui lui-même était impliqué dans le homicide qui fait sur son jeune, qui est l'éverti, l'élie, caractéristique, donc tout le monde, était n'y a pas ça. Et nous sommes capables, l'inspection générale, faire une pointe pour évoquer Grotter, Jean-Josier, alias, comme le Canada, qui c'est il n'y a il y a qui s'est lancé promotion et je m'en dis pour le révoquer. Et pour aussi il y qui s'est inspecteur qui mène la publicité la maison civile de pour l'association d'acteurs et qui est pour un à quand il qui est au courant de sa classe qui pouvait dans le de dans le de l'Église, dans et il y a Jean Dardenne qui est du faire une motion pour bâtir une policière, qui a un tour, le commissaire de police qui marie part de et il m'a un pour trafic illicite ce stupifiant, et qui a la tour de policier qui est Jean Désir et puis avec un frère Jean-Louis, écoutez que ils ont fait une recommandation pour vous évoquer un tralot, également Simon, de Roussel, le trafic illicite et Alexandre Montpellier, le même deuxième motion, et Isa, Dieu 24e motion pour un trafic illicite. C'est que les gens sont Et ça, c'est vraiment ce que, si au niveau de la police soudanaise, c'est tout le monde qui, malheureusement, a été victime de situations d'insécurité qui ont traversé les milieu depuis bien de longtemps temps. Et encore on va frapper un peu, parce que plusieurs policiers qui déjà ont été victimes victimes d'actes d'insécurité. Même Jean-Claude Camille de Monde, la société jean et une famille qui est pratiquement en pleurs. Côté que, on dit, et pendant tout le monde, on dit, 25 novembre 2022, là, et tu y es, commissaire visionnaire, Rico Harrington, qui s'est dit Académie nationale de police. Côté que, commissaire à l'époque, véhicule de police, nous avons l'a classé 1-0253, et la c'est dans les centres de couleur blanche, et d'accompagner les chauffeurs, et de côté que, ils avec les chauffeurs. TCTJ es est pour le moment, il est pour enquête, et pour mon porteur, dès qu'il y une n'a pas été la population au courant. Et malgré la situation ça a découragé le travail de la et qui, justement, la situation de ça qui est la plus blanche, nous connaît que, au lieu, de nous devrions dépasser par ça et PNH l'a d'abord répopulation population et en fonction de sa terre en termes de ressources et ceci dans termes de de l'eau pour que nous-mêmes nous pas de travail. Donc c'est certain que c'est mon travail, simplement au niveau de la police, mais son travail qui permet que tout le monde soit capable de finir et avec les l'a en ensemble pour que nous sommes capables de combattre. Nous avons partagé avec les populations, hein, avec la presse en vilain partiel, de, ensemble les euh, cas au niveau la presse de la PNH, nous avons fait un de septembre à novembre 2022. Et côté que nous avons enregistré au niveau de l'accident de la circulation, 23 personnes qui malheureusement de mourir lors de l'accident de la circulation, et on a 15 en tout, et à 5 et au niveau de la circulation, à monde, et, de, de la circulation. Et, ou l'Ouest simplement gagner un cas. Avec précision, 23 c'est pour tout le pays, hein, mais l'Ouest seulement il y a aussi les 15. Et disait, il y a environ une dizaine de bandits qui stoppaient lors de changements de vie avec la police. Il y a plusieurs munitions qui arrivaient et, et confisquées, et disait, il y a environ une dizaine de zones qui saisissent, il y a 7 dossiers qui traitaient au niveau du BMS, qui s'est fait au niveau de la SPJ. Gagner 27 kilos 276 g de marijuana qui saisit, gagner 1 kg.2 g de Taiwana qui saisi, 375 missions qui saisit, Il y a dollars américains, 30 165 dollars américains qui saisit, 39 952 qui saisit, la compté, c'est à l'eau, transféré au niveau du BAF. Qui, encore une fois, ont été au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. En total, il y a 1752 personnes qui joignent à l'arrestation. Encore une fois, il faut noter que non, ça passé le ça il pas bon pour l'instant, qui concerne tout le département. Vous connaissez que la fête n'est pas loin, et tout le monde dans des situations difficiles, mais et, malgré situation, situations, il y a toujours qui y a un esprit justement pour fêter. et comme son tradition au niveau de la général là, pour toujours un sortir des mesures, pour que nous sommes capables d'accompagner les populations lors des festivités à l'eau. Côté que vous est un peu, un peu partout, capable de donner des activités qui viennent, des activités d'entier, et côté que capable de donner un compte de descente, capable de donner des marques, de des gens de qui dansent, dans l'époque, surtout 24 et 31 décembre et achat mobilisé, pas simplement au niveau de l'Ouest, mais tout le pays, et que nous capables de créer d'abord visibilité et en présence des policiers, et pendant qu'on parle, pendant que la fin, probablement pas comme les autres passées, on va pouvoir le checkpoint, ça entraîne justement dans cette disposition qui va. Mais disposition, ça a été pratiquement appliquée et dans une 7 jours, pour que l'éfinit le 3 janvier et janvier. Et c'est dans tout le département hein, et dans tout pays, notamment, surtout dans Zonio, et pour des la présence. Nous ne pouvons pas finir, c'est tout. Euh, et ça, qui est capable de bien et tout en termes d'incident. Et on a que, malgré cette situation, hein, il y a des opérations qui doivent continuer au niveau de Zonio, surtout au niveau quoi, des bouquins qui, participent, et la police n'est pas celle-là, parce que c'est une zone qui a pris des problèmes, et surtout dans les nouvelles élections, ça qui a gagné leur attention très soutenue pour la zone de Bagaboukéa et l'autre zone d'eau et qui gagnent toute intervention et qui est capable de faire, mais nous avons eux, c'est stratégie, c'est pas qu'à exactement qu'ils lèvent. Et que nous devons surtout impatients de ça. Et nous ne partons pas d'un petit, non petit moment, non petit moment, mais pour les stratégies, qui ne sont capables de prendre des temps, qui sont capables de prendre des jours, qui sont capables de prendre des mois, qui ne sont pas capables même d'aller et suivant, tac, et, et, et ça, pour aller face à des clients. Et nous, on que nous constater que son pays pratiquement gagne des foyers un peu partout. Et la police, c'est le ce seul élément en termes de sécurité, en termes de armée de l'État qui gagne des sollicitations un peu partout. Pour bien voir, par exemple, qu'on mettait nos hommes et puis pour l'autre côté, il prédomine. Ça, il demandait justement qu'on gagner d'autres matériels additionnels de manière à pouvoir faire de un... travail. Au niveau de la direction générale de la police nationale, l'article 115 de la disposition qui prend et surtout au niveau gestion nationale au sous Et au début le de l'ensemble de chèques qui a été récupéré, on s'en fait tout le de monde qui a abandonné et ça a pris un moment longtemps qui permet que, et, au niveau de la direction générale de la police nationale, les, les primes de risque et les policiers le et qui, au niveau du pays, également au niveau des spécialisée. Et comme ça, tout destiné à parents policiers qui victiment l'exercice fonctionnel et qui gagner justement les et qui dépendent en ce sens, pour gagner un besoin d'accompagnement avec moi. Et en contact avec le personnel, et sous peu, gagner de parents de policiers qui victiment l'exercice fonctionnel, qui gagnent pour joindre assistance à et suivant des quelques choses. Encore une fois, au niveau de la générale, il y a 746 personnes, dont 60 000 femmes, qui recevront des félicitations dans le cadre de la radio et dans le cadre de tout qui ont fait suite à la radio, et qui incluent le personnel policier et le personnel administratif. Il y a 47 autres qui sont honorés il y a 919 personnes qui sont formés, il y a 2219 promotions qui sont faites monde qui est du grade inférieur qui passait à des grades supérieurs et ceci de agents du commissaires. Parallèlement au niveau de l'inspection générale, et donc à être moins euh, pratique pendant ce campaign de l'inspection générale et lui-même qui c'est la police de police et qui vient des travail administratif de faire en termes d'enquête au niveau de la police nationale. L'important pour nous noter que l'inspection générale et mission nous, c'est de sur sous discipline, à comportement, et tout policier de tout graphe, de tout graphe, et tout signaler tout à un comportement hein, de bon comportement pour le CEO, et pour le combat et pour encourager. C'est une raison, et simple monde qui définissons cette activités de pour honorer. Et ça a sorti justement après justement recommandation de l'inspection générale, parce que l'inspection générale a fait le profit, mais l'inspection générale, parce que nous pouvez que euh, euh, capable de de policiers, de certains policiers qui capa sont capables de gagner des comportements. Parce qu'en institution, c'est le monde qui Mais nous pouvons tout dans l'ensemble, institution policière, malgré la situation, malgré sa traversée, malgré tout, que les victime, mais toujours en 4, pour que vous soyez capable de travailler. Alors, l'inspection générale, il y a une vocation à tout, mais tout, il y a une, entour, une vocation de à, à savoir, carte et enquête administrative pour que, au besoin, vous soyez capable de prononcer des sanctions disciplinaires et contre toute violation et au de la discipline générale. Concernant, au niveau inspection toujours, concernant le dossier, jeunes journaliste qui perdu la vie, que nous changer. Et côté que ça a été pratiquement fait dans le président, dans la société, côté que dans le cadre de la réunion, côté que le policier s'est encore. même Sandem, qui était victime, qui s'est organisé sur le communisme. Gagner plus de pacte d'enquête qui réalisait déjà dans le cadre du César, sous peu, l'inspection générale a en pour qu'il y ait un dernier avancement dans le cas de l'enquête gagner plusieurs conditionnés, policiers et témoins, et gagner le pétrole de journalistes qui victiment de certains comportements de policiers, qui vous déprendre le section générale, de ces aéros qui ont traité et comporteur, n'a pas été ou en toute transparence, mais toujours dit que la police les, est impossible pour que les femmes travailler sans collaboration, sans ça qui c'est la presse. Et ceci, quel que soit tout même que le que l'écrit, que le télévisé, que les parler, que en ligne Et ça fait que les comportements, et quel que soit le comportement, des parfaits honneur à l'institution, l'institution générale même, il a. De faire des recommandations après le sur, en Enquête. Et justement, ils ont euh, appui de force de l'autre pour renforcer les choses. Et bon, pendant la voie on en fait un qui a de dévouper, oui. soir, on en fait un de département en Et dans le département il y a des oui. qui demandent ça. ça. Mais l'important encore une fois, il va profiter de la presse pour que nous disions à la population continuez la collaboration. On voit que nous avons département pour que en qui était dans le de qui est dans et réaliser que ces populations qui devaient nettoyer comme ça. nous pouvons être très proches et n'apporter à l'autre, nous qui, nous monde pour nous guérir, pour nous comparer. Parce que, très la population, c'est la police, c'est pas petit. Bonjour, bonjour, solution pour la vous 16 c'est est-ce que vous avez besoin d'un processus de la est-ce Donc, à commissariat, vous que que les policiers vont rentrer tout ça, nous avons dit que l'avis n'a pas eu une menace éventuelles, les de rien et c'est ça que pas Et nous, nous interventions Père nous pas être Pour avoir la vie Ça, c'est important. Et, dès que ça a on revit, pour protéger la presse, on pour Et, nous, tenons l'avis tout ça et savez que que zone qui rien de tâche pour vous-même à n'importe quel moment, Barry de Paul la sanction mais par la on a de ce et euh, pas plus pays nous hein, réalisé pour votre corps côté y a laissé nous de la population qui montrent que chaque situation est là et qu à est à dire qu éventuellement, va qu'il en fait, hein, y a c'est-à-dire qu'éventuellement il va falloir des la où on s'est dit de la jusqu'à ce qu'il y Mais en dehors de questions faites qu'il y a des dispositions spéciales, ça qu'il y a plein et qui savent le pays qui Afrika qui qu'ils qui qu'ils savent la population en termes de bilan et qui fait de, euh, en fait, et puis réussi et fait pendant les lignes commençant parce qu'il y a le plus en plus de zones qui va m'occuper par les lignes d'armes que ce soit la boule ou il y a notre espace et qui ça, et, et la police incaracte les population, mis à part de disposition spéciale ça qu'il va m'occuper de lignes d'armes et ils sont gênés en mai et dès que j'ai eu l'agentement, dit que les situations de lignes d'armes il va très bientôt jusqu'à la d'IA. Justement, Très bonne question. Et ça veut dire que c'est une telle sécurité, islamique ou capable de lecture une situation, de et puis d'autres informations que nous avons, et puis de faire ou pour que vous puissiez faire une situations. Et j'aime bien pour la l'art et monde sont centrales pour nous dans le type d'intervention. Et bon, c'est vrai une que la est a des questions sociales économiques, où on sentit effectivement, il faut faire, que par bah, ailleurs, nos, nos sensations généralement une sensation dans la passé. passée. Mais, par contre, on y a des différents faits, et la police, il faut le dire, il faut qu'on soit capable de créer, surtout présence dans une zone activité dans une zone commerciale que ce soit une activité. L'autre côté de c'est que c'est un effort de l'achat lui-même, une bonne solution pour ça. Mais l'autre, l'autre considération, il y a tout dans ça que nous faisons comme package, comment on nous sommes nous et comment nous sommes capables d'aborder, si la situation, si justement pour nous Oui, question. Quelle que soit l'information, même, le même les disons Zoom, même les, même la nous dit nous tenons compte de ça et l'inspection générale de France, de ça. Nous tenons compte de mon arrivée au CERH, même les on de murray qui a pris l'émotion, qui a pris l'information, qui passe ça, par contre nous tenons compte de l'autre, pour que nous puissions vérifier et que la source. Pour les qui ont été et moins pas gagné, tout est millions d'euros Mais comme si on va, avec pas chaud, on pense que dans le coucher en il y a de la et y plus Merci.